Bonjour, sur cette pièce anatomique, on va faire la dissection de cro ou de la fosse poplité qui répond au pied de flexion de la jambe sur la cuisse. En haut, on a la cuisse. En bas, c'est la jambe. Ce creux poplité à la forme d'un losange à grand axe vertical. C'est le lit nerveux de la jambe, c'est-à-dire c'est le lieu de passage des vaisseaux de la jambe. Et c'est une région accessible à l'examen clinique. Concernant les repères d'anatomie de surface, on a ici sur le côté externe et là sur le côté interne. Donc, les tendons de semi-tendineux proximalement et médialement. Et on a le tendon du muscle biceps fémoral proximalement et latéralement. Et le chef médial du muscle gastrocnémien distalement et médialement et le chef latéral du muscle gastrocnémien distalement et latéralement. Donc c'est le repère d'anatomie de surface de la région du cropoclité. Alors on a tracé les lignes d'incision la ligne transversale à trois travées de doigts en haut par rapport au creux poplité et trois travées de doigts distalement par rapport au creux poplité et une ligne longitudinale médiane passant par le milieu du creux poplités. Après avoir desséqué la peau et le tissu cellulaire succutané, on reconnaît deux structures veineuses, la petite veine saphène ou veine Externe et du côté médial, la grande veine saphène ou veine saphène interne. Après avoir desséqué le fascia profond, on repère les limites du creux poplité. Proximalement et latéralement, le muscle biceps fémoral et proximalement et médialement, le muscle. Semi-tendineux, le muscle semi-membraneux et le muscle gracile. Et distalement, le muscle gastrocnémien. Les deux chefs du muscle gastrocnémien. Le creux poplité est une zone de passage des éléments vasculaires nerveux. Sur cette pièce de dissection, on distingue les branches terminales du nerf sciatique. De côté médial, on a le nerf tibial, et plus latéralement, le nerf fibulaire commun au nerf sciatique propriété externe. Le nerf fibulaire commun, dont des collatérales dans la région, Parmi ces collatérales, on distingue le rameau communicant sural. On va essayer de zoomer pour mieux voir. Donc, voici le nerf fibulaire commun. Voici le rameau communicant sural qui rejoint le nerf cutané sural médial, branche du nerf tibial. Il va donner également un autre nerf, c'est le nerf cutané sural latéral, on le voit ici, qui est une branche sensitive. Le nerf tibial donne une collatérale principale, qu on la voit ici. C'est le nerf cutané sural médial qui s'anastomose plus distalement avec le rameau communiquant sural pour former lunaire sural. En écartant les éléments nerveux, on a la veine poplitée et l'artère poplitée. Alors en allant de dorsal vers le ventral, on a lunaire, ensuite la veine Ensuite, l'artère. En écartant les éléments vasculaires, on arrive à la capsule articulaire. On est au niveau de la face postérieure de l'articulation du genou à ce niveau. Ici, c'est la face postérieure du fémur, Ici, c'est l'articulation du genou. Ou Ici, je pâte, je mets ma spatule sur la capsule articulaire du genou.